Dans cette vidéo, je vais vous présenter les outils Bivegana. Donc euh, déjà, pour retrouver la page internet pour accéder à ces outils, donc on, cher on, on cherche dans Google par exemple B-Vegana. Et c'est le premier résultat, package. Hop. Donc on arrive sur le, le site de l'outil, euh, euh, disponible en catalan, euh, castillan et anglais. Euh, bon, je vais vous le mettre en, en anglais peut-être pour euh, que ce soit plus facile à suivre euh, donc voilà donc, euh, Bivegana c'est une série de logiciels euh, je vais parler de modules dans le cas présent euh, euh, qui sont indépendants les uns des autres euh, mais qui sont euh, interopérationnels et qui euh, permettent de réaliser euh, différentes tâches Et euh, ce sont des logiciels qui sont écrits euh, en langage Java. Et donc, euh, soit on peut euh, les télécharger, voilà, descarga Vigigana, euh, c'est télécharger Vigigana pour pouvoir l'exécuter en local sur son ordinateur. Ou bien on peut euh, exécuter les quatre principaux modules depuis. Euh, en les appelant depuis le serveur de l'université de Barcelone. C'est euh, un usage personnel, mais euh, le, bon, le code source est appelé depuis les, les serveurs de l'université. Donc ça permet d'avoir en fait euh, toujours la dernière version mise à jour euh, des modules. Euh, voilà, donc euh, on a quatre modules principaux de, de bureau, euh, Yuka pour faire de la cartographie, donc je ne pas maintenant. Fagus pour faire euh, renseigner des, des observations euh, botaniques. C'est pareil, je ne ferai pas la présentation de ça euh, tout de suite. Jinko euh, qui permet de faire des analyses multivariées à partir des données qu'on a saisies dans Fagus et Quercus, Donc, de euh, nouveau, ce ne sera pas l'objet de cette présentation. Vous pouvez trouver des informations sur euh, Ginko dans le livre de Jean-Bernard Bousillet, euh, qui a publié en 2007. Et euh, euh, moi, je, je me focaliserai... Euh, sur l'outil Quercus qui est l'outil de, de saisie euh, de, de données euh, phytosociologiques. Donc, euh, comment ça se passe bah, Très concrètement euh, on clique sur le lien, il euh, y a un petit fichier qui se télécharge sur l'ordinateur, le plugin Java Web qui euh, démarre. Donc avec, euh, moi je l'ai déjà exécuté, donc je ne sais pas s'il si va me redemander les autorisations, sinon il est possible qu'il vous demande des autorisations d'exécuter euh, ce module. Ah bah non, voilà ça y est, il me les demande. Yes, yes, hello. Et tada, on crée. Bon, alors moi j'ai déjà utilisé cet outil-là, donc il, il reconnaît... Euh, mais bon, si on crée un nouveau, un nouveau projet, il va nous demander de choisir la langue. Donc, il y a du français disponible. Bon, la traduction est pas complètement parfaite, mais euh, ça suffit dans un premier temps. Donc, il vous demande euh, un répertoire où enregistrer euh, vos fichiers. Donc, euh, bon, je vais garder ça par défaut euh, pour l'instant. Et alors, Là, il va vous demander des euh, fichiers thésaurus de taxons. Donc pour l'instant, vous n'en avez pas. Donc, euh, on, va, on va cliquer sur annuler pour l'instant. Un fichier de thésaurus, c'est un fichier. Euh, c'est en fait un catalogue. Euh, et, et donc, c'est ce qu'on appelle référentiel sur Tela Botanica. Donc, on a le référentiel de la flore de France, qui euh, est un référentiel taxonomique dans lequel on a tous les taxons et euh, tous synonymes. Donc là, le thésaurus, enfin ce qu'ils appellent thésaurus dans Bivegana, c'est exactement la même chose, c'est en euh, fait un fichier dans lequel on a la liste de tous les taxons possibles pour pouvoir, après, euh, via des processus d'autocomplétion, euh, on commence à entrer le, le nom du, du taxon et puis paf, il nous complète automatiquement le reste et puis il met tout avec la bonne orthographe et puis les, les noms d'auteurs tout comme il faut. Donc euh, si on retourne sur euh, le site Bivegana, on a ici en haut au niveau de la navigation. Euh, un bouton euh, ressources, euh, et donc euh, là il nous donne euh, les thésaurus euh, disponibles pour euh, utiliser dans Quercus et Fagus. Donc euh, des thésaurus pour euh, la flore de la Catalogne, euh, la flore d'Europe, euh, les syntaxons ibériques, et est-ce qu'il n'y avait pas. Bon, je pensais qu'ils avaient mis en ligne des, des thésaurus français, mais je me suis peut-être trompé. En tout cas, je ne les vois pas là tout de suite. C'est pas grave puisque je les ai mis en ligne sur Tela Botanica. Donc dans ce cas-là, on va sur Tela Botanica. Et donc dans projet on recherche le projet de phytosociaux ok donc on va sur le projet de phytosociaux dans le porte document on parcourt donc 4 et puis tous les, tous les codes des grands types de milieux autre document de travail, et là, Bivegana vous pouvez aller là-dedans. Documentation, vous pouvez aller lire ce qu'il y a là-dedans, mais là, on va aller chercher les thésaurus. Donc, un thésaurus, un thésaurus floristique euh, que je suis en train de, de passer petit à petit euh, vers Flora Gallica, mais bon, à mon avis, je ne le finirai pas. On verra avec les informaticiens ce qu'on peut faire. Donc, euh, on va télécharger ça déjà. Donc euh, enregistrer la cible du lien sous, euh, voilà, vous l'enregistrez où vous voulez, moi de toute façon je les ai déjà sur mon ordinateur, et un thésaurus syntaxonomique pour, euh, qui, euh, qui est un fichier qui, été, qui avait été créé avec un, un, un base vec, parce que bon, à l'époque euh, je l'avais fait en 2014, et je ne l'ai pas refait depuis. Euh, bref, donc une fois que vous avez téléchargé ces outils, euh, vous pouvez du coup aller euh, parcourir euh, les fichiers sur votre ordinateur pour indiquer au logiciel où est-ce qu'il se trouve donc euh, Dormi Vegana Méthesaurus Flora Gallica donc pour les tags sont acceptés et là il me demande de sauvegarder le projet donc, je vais mettre test, Oops, enregistrer, super, voulez-vous changer les options avancées euh, Non, pour l'instant non. Alors donc, euh, là il, il m'affiche un message d'alerte euh, qui me dit que le, le thésaurus des syntaxons est, est indisponible et vide donc euh, il vaudrait mieux que j'en rajoute un avant de, de commencer l'édition de, de table phytosociaux sociaux donc on va dire ok donc pour aller le, le rajouter mais dans ce cas là vous allez dans alors où est ce que c'était euh, Ah oui, projet, euh, option du projet. Et donc, dans l'onglet source, donc thésaurus taxonomique, il est renseigné, c'est celui que j'ai indiqué tout à l'heure. Thésaurus syntaxonomique, il n'est pas renseigné. Donc, il faut que j'aille le chercher. Et donc là, dans mes thésaurus, je vais lui demander. Masveg, accepter les sources du projet ont été changées, voulez-vous recharger oui et donc là voilà on arrive enfin euh, à l'outil de saisie en à, profond à parler donc euh, là euh, bon alors il y a trois euh, trois types de tables des tables primaires qui sont plus destinées à la à la saisie des tables de travail qui sont plus destinées à la à la manipulation et des tables synthétiques euh, qui sont plutôt déterminées, euh, enfin destinées à la, à la mise en page et à la présentation de la table. Dans un premier temps, parce on va se focaliser uniquement sur les tables primaires. Donc, euh, on crée une nouvelle table euh, sans titre euh, pour l'instant. Donc, euh, CTRL S, on peut l'enregistrer dans euh, table test. Voilà, enregistrer OK. OK. Et donc, euh, pour créer un nouveau relevé euh, euh, de type. Euh, enfin avec des euh, coefficients d'abondance-dominance brown-blanquet, on appuie sur le raccourci. Soit on va dans euh, euh, Éditer, Ajouter un nouveau relevé type brown-blanquet, soit on a un bouton de raccourci qui est F1. Donc, si je clique sur F1, il nous propose cette petite fenêtre qui nous demande en fait d'entrer de, un code pour le relevé qu'on va rentrer. Donc là normalement je rentre la date du relevé, mes initiales, le numéro de relevé dans la journée et un P pour phytosociologie. C'est ma manière de coder mais vous, vous mettez ce que vous voulez, donc acceptez. Donc là mon relevé est créé et il ne contient pour l'instant aucune information. Alors il y a plusieurs euh, modes d'édition des relevés dans Quirkus euh, il me semble trois au total donc ça c'est le mode en table donc, là pour l'instant c'est pas très parlant vu que j'ai aucun relevé de créer donc je n'y pas de table euh, et donc dans éditer vous avez changé de mode d'édition ou, ou le raccourci Alt F1 donc si je change voilà ça c'est euh, l'interface la plus facile donc ici, on a un champ pour rentrer euh, un nom de, de taxon. Donc, euh, il est grisé au début. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il faut cliquer sur « Ctrl-Entrée » pour le débloquer. Bon, il ouais, faut le savoir. Et puis, quand c'est ce n'est pas trop compliqué. Donc, euh, bah, je ne sais pas. Euh, allez, euh, un, hurlet, euh, un hurlet neutrophile. Euh, « Urtica, Dioica ». Je rentre juste par exemple les premières lettres, j'appuie sur tabulation. S'il a plusieurs euh, combinaisons possibles pour euh, ce, les lettres que j'ai rentrées dans le référentiel qu'on lui a donné, eh bien, il me propose les, les taxons disponibles. Donc j'ai plus qu'à valider avec celui que je veux. Euh, la deuxième colonne, elle me permet... Donc je, là j'ai changé en, en utilisant la le bouton de tabulation. La deuxième colonne elle me permet de rentrer un code d'abondance de un coefficient d'abondance d'une ordre. Donc là, voilà, comme ça, c'est au hasard. Là, je vais inventer le relevé sous vos yeux ébahis. La couche, euh, bon, bah, des codes de couche euh, qui se présentent comme ça. Euh, donc euh, voilà, je vais mettre rbc. Ok, en fait, c'est pour indiquer si on est certain de notre identification, s'il y a un doute sur l'espèce, un doute sur le genre. Un doute sur le taxon infraspécifique, si on a plutôt identifié un groupe ou euh, si on parle d'un taxon au sens large. Voilà, donc on sélectionne ce qu'on veut, si on est sûr de son identification, on reste sur OK. Spontané, subspontané, accidentel, cultivé, bah c'est pour indiquer en fait quel est le statut du, de, du taxon observé dans le relevé Hop euh, je vais élargir un petit peu. Accepter, ça doit, ah oui c'est un bouton qui permet de dire que le, le nom est reconnu dans le référentiel, donc c'est un nom accepté. Et j'ai un bouton pour rédiger des commentaires. Donc euh, voilà, ceci est un commentaire. Accepter. Et donc voilà, ici on a la ligne avec le nom qu'on a rentré, donc dans le premier cadre, il n'affiche pas forcément le, le nom d'auteur, mais moi j'ai configuré pour euh, qu'il l'affiche. Alors il y a. Un, je ne sais plus exactement où, euh, par là, il doit y avoir un. un des, je ne sais plus exactement où ça se trouve. Enfin, il y a, un, il y a une option pour, euh, pour lui demander d'afficher ou pas les noms d'auteur, de toute façon. Euh, voilà, et donc euh, si je veux. Entrer euh, une nouvelle espèce, j'appuie à nouveau sur la combinaison de touches contrôle, entrée, et donc là il me vide la ligne de saisie et euh, je peux. Euh, euh, euh, Géranium revertianum, voilà, là, je lui rentre un. un Donc je, je, je peux euh, aller assez rapidement dans la, la saisie des, des, euh, des, des taxons. Euh, donc Là, par exemple, euh, je veux rajouter Anisanta Diandra. Donc là, j'ai juste euh, entré les trois premières lettres. J'ai cliqué sur Tab. Là, c'était le seul dans, ce, dans sa liste. Enfin, la, la seule combinaison correspondante dans, dans les taxons du référentiel donc il a sélectionné directement sans me proposer de fenêtre de, de choix donc avec tab j'arrive directement dans la deuxième case où je peux rentrer un, un coefficient d'abondance de dominance à nouveau tab je peux rentrer avec le clavier le numéro de la strate donc là par exemple 3 pour la strate RBC avec tab je me déplace dans le la colonne suivante, donc là je peux dire si je suis sûr de mon identification ou pas, donc si je suis sûr, je reste sur OK, je touche à rien, je vais sur tab, euh, là j'indique si c'est spontané ou pas, tab, espace, ça me permet de cocher ou de décocher, et tab, espace, ça me permet d'accéder à l'édition de commentaires ops entrée pour valider, et contrôle entrée pour passer au euh, taxon suivant, donc euh, voilà, là comme j'étais en train d'inventer un truc, bah, euh, euh, je sais pas, euh, je vais mettre euh, Gallium Parine, allez euh, alors là j'ai dû faire une faute de frappe, il ne peut pas y avoir de Donc euh, Galliap ne peut pas être reconnu dans le thésaurus, voulez-vous l'accepter comme une entrée valide Donc soit je dis bon bah j'avais un nom qui n'était pas dans le thésaurus mais j'ai encore envie de l'utiliser, donc je dis oui. Euh, soit je peux la modifier euh, donc je vais essayer comme ça voilà. et donc là il me propose la liste des sous donc euh, je clique sur valider donc en cliquant sur valider il m'a passé directement dans la case suivante donc là c'est le, euh, le code le coefficient d'abondance dominante la couche je clique sur 3 il me balance la le coucheur basé et là comme je n'ai plus rien à rajouter contrôle entrée et je peux passer au taxon suivant. Donc on peut euh, rentrer un relevé de manière très rapide. On a ici en haut deux onglets. Un onglet de saisie des, sur les relevés. Ah oui, alors bon, euh, attendez, je reviens une seconde. Euh, je clique sur n'importe quelle ligne pour pouvoir éditer les informations de mon relevé. Tchac. Il faut juste que je rappuie sur CTRL entrée pour euh, valider l'histoire. Euh, si euh, je veux supprimer une ligne, là par exemple, j'ai une ligne vide qui ne me sert à rien je sais plus si c'est supprimer alors dans ces contrôles SUPRE, non, non. Ouais, c'est ça contrôle supre la combinaison du clavier pour supprimer une ligne voilà euh, donc on peut on peut modifier les, les informations déjà rentrées de cette manière donc euh, j'étais sur les, les onglets là en haut on a l'onglet euh, entrée du rôle de enfin euh, pour éditer le relevé, les taxons. Et puis, information sur le relevé, donc informatisation, donc qui informatise bah bon, ben, Là, c'est moi, donc je mets par exemple mon nom. Euh, dernière modification, ben, ça, c'est euh, lui qui détecte à quelle date on a modifié en dernier le, le relevé. Euh, la date à laquelle on a fait l'observation, l'heure. Bon, pourquoi pas, euh, la surface du relevé en mètre carré, la forme du relevé, donc est-ce que c'était quadratique, linéaire, circulaire, irrégulier, ou une, une combinaison de différents euh, espaces séparés, ou est-ce qu'on ne sait pas, parce qu'on rentre une, un relevé de la bibliographie, donc on n'a pas forcément l'information, euh, hauteur du relevé, euh, là on peut ajouter pour rentrer des noms, par exemple, euh, là je ne sais pas, allez, euh, Ops, Stéphane, tu étais avec moi en pensée pour réaliser ce relevé. <rire> coordonnées primaires, ben là on pourrait rentrer des, des coordonnées géographiques. Et donc il détecte latitude, longitude en degrés précision, voilà, on peut, alors les boutons là je sais pas trop à quoi ils servent, les coordonnées secondaires, j'imagine que ça doit être pour euh, éventuellement délimiter un, un rectangle voilà un petit peu euh, donc là des onglets, en onglet géographie, on peut rentrer euh, la la commune par exemple, localité, donc euh, je sais pas, je vais mettre Handaï, euh, province, euh, je vais mettre euh, 64 pour les Pyrénées Atlantiques <rire> une petite erreur euh, d'encodage. De, euh, la comarque en Espagne c'est euh, une région, euh, un ensemble géographique euh, qui n'a pas forcément d'équivalent euh, administratif. Et puis là, des informations sur l'orientation, bah, je sais pas, on était à l'ouest, euh, l'inclinaison, euh, j'en sais rien. 10% de pente, une altitude à euh, un dive, euh, si on est à 20 mètres, on est déjà en hauteur. Euh, hop, un, bouton, un, un onglet d'écologie, on peut euh, indiquer un peu différentes informations. Ben voilà, l'habitat, je ne sais pas, euh, où on est euh, nitrophile euh, au pied d'un mur, euh, par exemple. Géomorphologie, ben, je ne sais pas, là je mettrais quoi hein. Béton, euh, géologie, substratum, enfin bon, je... non, mais non, je, je suis, con, je suis con, je pas ça. Enfin voilà, un petit peu, euh, si j'ai pris des mesures de pH, de carbonate, le type de sol sur lequel je me trouvais, si je veux indiquer un truc sur le microclimat, l'hydrogie, euh, la gestion, euh, c'est un endroit qui va être fauché par exemple, je sais pas, un complexe de végétation, euh, rudéral, ouais, hop, c'est plein de... de choses, et on peut euh, ajouter euh, des variables. Euh, alors là que dans une liste mais il me semble qu'on peut paramétrer la liste un peu à, à loisir donc on peut rajouter si on a besoin d'autres informations la structure bah, ça sert à dire euh, la, la couverture totale en pourcent la couverture de la couche arborescente de la couche arbustive de la couche herbacée la strate, strate la strat cryptogamique, de la litière de la déroche enfin, voilà, je ne sais pas tous où vous les traduire Syntaxonomie, alors là j'ai pas très bien compris comment ça fonctionnait parce que même en ayant un... un là par exemple si je mets euh, galio urticeta accepté et eh bien ça fait rien alors ça c'est un petit bug pour moi, je n'ai jamais trop compris Bibliographie, bah, c'est si on rentre un relevé issu de la bibliographie on peut donner des informations sur le, euh, cette publication Institution, ben, si on travaille au sein d'une institution particulière, on peut le renseigner ici également. Et enfin, laisser des commentaires euh, sur euh, le relevé. Ctrl S pour enregistrer, ou bien fichier euh, sauvegarder. Voilà. Euh, et si je veux créer un nouveau relevé, j'appuie à nouveau sur F1. Je lui donne. Un code de relevé, hop, et j'ai un nouveau, un nouvel espace pour rentrer des, euh, des espèces, donc euh, voilà. Donc je vais en rentrer une. Euh, allez, je sais pas, géranium mollet, euh, et puis. Euh, c'est juste pour avoir une micro table à vous montrer donc hop, ça j'enregistre donc je change de mode d'édition donc éditer changer le mode d'édition donc là j'ai un mode d'édition j'ai jamais trop compris ah oui c'est plutôt les, les informations sur le relevé qu'on a dans ce mode d'édition je change à nouveau et là je tombe sur le mode table donc ça c'est euh, assez intéressant donc on a des, euh, des colonnes affichées par défaut il me semble que c'est peut-être là où on peut choisir euh, certaines options d'affichage et surtout, surtout, surtout euh, si là je, fais, je clique sur les lignes je sélectionne les lignes mais si je clique avec CTRL je peux sélectionner plusieurs lignes et si je clique sur CTRL A je sélectionne toute la table et si je clique sur CTRL C je copie le contenu de la table j'ouvre euh, un tableur et là magie, contrôle V import automatique, ok et j'ai ma table qui est présente ici, donc là euh, il a chargé des, des noms euh, sans euh, euh, l'information d'auteur donc euh, moi euh, en général ça m'intéresse pas, donc euh, euh, où est-ce que se trouve ah, il est là. Hop, ça, je vais là haut alors sous la main alors affichage euh, voilà, afficher les auteurs du taxon donc recontrôle A, recontrôle C je retourne dans mon tableur j'efface mes données ctrl V pour coller ok, et là j'ai mes, euh, mes relevés avec mes euh, mes noms de taxons avec mes, mes noms d'auteurs là les numéros de relevé avec les coefficients euh, qui correspondent et donc après ben ça je peux l'importer euh, euh, enfin avec BaseVeg euh, faire une recherche automatisée pour avoir le code 4 minat etc enfin, et puis si euh, si on a un, un référentiel euh, qui est basé sur euh, base floor, et bien on peut imaginer euh, de pouvoir exporter aussi euh, directement ici une colonne, euh, comme là on a la, la colonne couche, euh, on pourrait avoir une, une colonne avec le code 4minat, etc. Enfin, voilà, des, des fonctions. Euh, donc voilà un petit peu le fonctionnement basique de Quarkus. C'était une longue vidéo et je m'en excuse.